Assalamu alaikum, wa wa Bonjour, bonjour mes chers élèves. Bienvenue sur votre chaîne du Club Alors aujourd'hui, on va voir la lecture. Suivez, -y. Suivez -y avec moi, s'il vous plaît. Essayez d'ouvrir votre livre. L'arbre au mot. Votre livre préféré. L'arbre au mot de co 2 troisième année primaire. Voilà. Je vais vous présenter un personnage vraiment principal dans cette histoire, une classe trop parfaite. Alors, il s'agit du maître de français. Il s'appelle... Monsieur Galudon. Alors, Monsieur Galudon, c'est la première fois qu'il va enseigner le français... Et trouve un peu difficile sa classe. Suivez avec moi s'il vous plaît c'est le soir une classe trop parfaite. Premier épisode. Premier épisode, une classe trop parfaite. D'après Régie Delbush, page 28. Lecture suivie. Premier épisode. Une classe trop parfaite. D'après Régie Delpech. Page 28. Lecture suivie. Silence. Taisez-vous. Théo. Retourne à ta place. Cécile et Awa. Cessez vos bavardages. Marc. Arrête d'embêter Léa. Rachid. Retourne-toi. Morgane, sortez-moi de ton nez. Alex, calme-toi. Ou Pauvre Monsieur Galudo On ne peut pas dire qu'il a hérité de la classe la plus calme et la plus disciplinée de l'école. Ses collègues, toutes des maîtresses, ont beau lui répéter à chaque récréation qu'elles aussi ont eu au cours de leur carrière des classes difficiles. Ça ne le rassure pas. Ils ont beau lui dire qu'il y a des années où un livre avec un zoué, plus un gilali,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 Marc, arrête d'embêter Léa. Rachid, retourne-toi. Morgan, sors tes doigts de ton nez. Alex, calme-toi. Où Pauvre Monsieur Galuto. On ne peut pas dire qu'elle a hérité de la classe la plus calme et la plus disciplinée de l'école. Ses cinq collègues, toutes des maîtresses, ont beau le répéter à chaque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 Surtout que quand il n'est pas avec elle, elle est sûre qu'ils en profitent pour se moquer de sa classe agitée et de son manque d'autorité. Pensez donc chez elle, pas un bruit, pas un mot, plus haut que l'autre, que des enfants sages comme des images. Et ce qui l'embête encore plus, c'est qu'elle est persuadée que ses élèves ne sont pas méchants. Ils doivent même plutôt être gentils, aussi gentils que les autres. Oui, mais voilà, toute la journée, il bouge, papote, s'agite, oh, papote, se penche, sur les bureaux, se tortille, sur les chaises. Fonton des règles, ici louis surtout, ne lui obéissent pas. Pourtant, il a tout essayé. Énorme colère. Gentillesse exagérée. Ligne à gogo. Six jours répétés. Six jours répétés. Chez la directrice. Coin occupé. Zéro pointu, baron convoqué, tout essayé mais sans succès. La seule chose qu'il a gagnée, c'est une extinction de voix carabine. Qui vient de carabine. Aussi cet après-midi vers 14h30, quand la classe se transforme en volée, au lieu de crier « Monsieur Galudon, désabusé, se lève, prend une craie et s'écrit sur le rabat gauche du tableau. Ici. Enfin, c'est donc le rabat gauche du tableau. Parlez-moi fort. Il fait deux ou trois pas vers la droite pour recopier un énoncé de problème sous la date. Quand il s'arrête, intrigué. Il se passe quelque chose dans son dos. Alors, elle se retourne et se retrouve face à 25 élèves qui bougent toujours autant, mais, mais qui parlent à voix basse. Monsieur Galudon n'en revient pas. Quelle mouche les a piquées Parle-t-il vraiment moins fort ou est-ce lui qui est en train de devenir sourd Qui est cécité. Non. C'est impossible, mais pourquoi pas Tout en continuant à se poser des questions toutes plus segournues, les unes que les autres, le maître écrit au tableau, « Asseyez-vous !» Il n'a pas reposé la craie que les 25 garnements sont assis, chacun à sa place se trimoussant et gigoutant dans tous les sens. On aura bien sûr la suite, page 50. Mais quelle classe trop parfaite Il suffit tout simplement d'écrire au tableau que les autres élèves exécutent ce qui écrit. Monsieur Caldon, un tout à fait surpris. On va voir la suite de cette histoire. Il s'agit d'une classe trop parfaite. Page 50. Alors, cette histoire d'après Régie des Poches de draps. Voilà. Voilà, mes chers élèves, on a terminé le premier épisode. Une classe trop parfaite. Monsieur Caludon essaie de bien comprendre ce qu'il s'agit. Lorsqu'il écrit des recommandations sur le tableau, les autres élèves exécutent. Parlement moins fort, les autres élèves parlent moins fort. Lorsqu'il leur demande tout simplement de s'asseoir, ils s'assoient. Mais, on pose la question quelle mouche les a piqués Part-il vraiment moins fort Oui, lui, ça veut Galidon. Est en train de devenir sourd alors euh, on continue euh, la suite de cette histoire bizarre peu, euh, bizarre trop étrange oui page 50 de votre livre l'arbre lecture suffit